Bonjour, bonjour tout le monde Aujourd'hui, je vais vous... Bonjour, bonjour tout le monde Je suis Sophie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu différente. Je vais vous parler des 5 langues que j'ai apprises, quel est mon niveau et à la fin de la vidéo, je vous dirai aussi quelle prochaine langue j'aimerais apprendre ou approfondir. Attention, je vais vous expliquer comment j'ai appris telle ou telle langue, dans la langue correspondante avec bien sûr des sous-titres en français pour que vous puissiez comprendre Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous voudriez savoir sur comment apprendre une langue Alors tout d'abord, je parle français donc je suis belge, francophone, wallonne, non, plutôt bruxelloise pour moi mais je parle français presque sans accent ça dépend avec qui je suis, quels mots je dis, et donc voilà, c'est donc, ma langue maternelle. Euh, certaines personnes ici en France diront que je ne parle pas très bien français parce que j'ai des drôles d'expressions, et le fait d'avoir vécu euh, dans plusieurs euh, pays, euh, j'ai pris par exemple des expressions genre je dis un puzzle, donc des fois on me reprend là-dessus, bref, voilà. <rire> Mais oui, ma langue maternelle. C'est le français. Je pense en français. Je rêve en français. Voilà, voilà. J'écris en français. Voilà. Dag, allemaal. <laughs> Mijn tweede taal euh, is Nederlands. Maar ik spreek geen Nederlands. Euh, ik heb <laughs> euh, Nederlands voor 11 jaren gestudeerd. <laughs> maar ik heb, ik had geen vriendin uh, om te praktikeren <laughs> en met mijn familie uh, wij spreken wij spreken Frans maar ik heb een beetje woordschap en ik kan een beetje begrijpen je um, sais. Ik, ik weet Je uh, subject is <laughs> Mais. <Maar, yeah. laughs> ja, probe probe uh, ben ben Je probeer, um, ik probeer. Je suis pas Je vais t'essayer. Je vais pas... Je vais Ik Je een beetje un uh, petit peu de mots like, Goeiedag, Hoe gaat het? Uh, Goed het met jou, uh, met Sophie... De... that is the basis. <laughs> <laughs> Then, the third language that I have learned is English. And actually, you can see, it's much fluent. Even though it's not the best, my best language, it's much more fluent. Why? Uh, even though it's my third language, I have learned at school, so I started to learn English when I was, uh, well, 15. Um, actually, at the beginning, I was really, really bad at it. <laughs> I had the accent because I was always singing English songs, but I was really bad at it. I was no, I was no Germanic in my in my head. And then I've seen a um, song by Eminem that was subscribed. It was Stan. And it was a really dark period of my life and it kind of helped me get, you know, the, the, the clink, I don't know how to say this. I was really depressed, I wanted to, to harm myself and it kind of helped me realize that if I would commit suicide, if my dad found me dead in the house, he would lose it <laughs> actually. But then actually it helped me, this song helped me to... Start my makeover my English makeover. <laughs> I start to read in English try to understand every single word that eminem was saying and Then I was seeing friends in English then the simpson, etc. etc. I started I, I've learned it by myself even though I had classes, but the classes was like just Grammar and basic vocabulary. No slang nothing. So it was like if you speak with somebody you couldn't understand it Hello. Ich bin Sophie und äh, ich, habe, ich habe Deutsch für zwei Jahre, zwei Jahre gestudiert, ähm, aber ich spreche kein Deutsch. Aber ich liebe Deutsch. Ich habe meine Cousinen, äh, die im Deutschland äh, äh, lieben, Und äh, ich habe ein, eines Paares zum Deutschland gehen. Gegehen. Gegehen. Ah! <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, ich verstehe ein bisschen. Ich, ich kann das ähm, Subject. Verstehe? Äh, ich kann lesen. Der ich kann es prononciert, ähm, aber das ist sehr, sehr alt in meine in mein Head. <lacht> äh, ich habe äh, Deutsch äh, in zwei, 2006 äh, Gestopiert. Und seit dieser Zeit habe kein Deutsch gesehen. Ja. <lacht> Aber ich habe ein bisschen Rest. Verstehe dich nicht? Verstehe dich nicht? Ich, ich weiß nicht. Um, el último idioma que aprendí es el español Mucho mejor que el flamenco y el alemán, ¿vale? Ya, ya se nota <risa> He vivido en España durante 5 años en Madrid ¿Y qué más? Al principio me, me fue muy muy duro Porque no es la, era la primera vez que aprendí algo latino, ¿vale? que siempre era germánico y nunca fue eh, en España de mi vida así que elegí España ¿por qué elegí español? porque quería vivir en Estados Unidos y para Estados Unidos hace falta hablar francés inglés y español así que hice eh, estudios de traducción e interpretación en español, francés e inglés y para acabar con la carrera con el curso Había que ir en Erasmus en un lugar Yo elegí Inglaterra Porque el español me iba fatal y no quería ni, a, ni oír hablar de español Y mis profesores me dijeron que no Que tú te vas a Madrid y no tienes elección o no tienes diploma Vale Así que fui a Madrid Y ahí choqué de cultura Enseguida Llegué al aeropuerto era el T2, aún no había... no, era el T4, aún no había el metro, era en dos... dos... Eh, 2006. y voy al... A ir al mostrador y pido, ¿dónde está el metro?, pero en inglés y el tío me dice, ¿qué? ¿metro?, y enseño el cartel, ah, que no... y me contesta, ah, que ahí, que no hay el metro ahora No, que no hay el metro ya, que tienes que tomar el bus para ir al T2 y del T2 puedes ir al metro. Y yo le miro, porque hablaba así de rápido, yo le miro como que, ¿qué? <ríe> y me dijo, bus T2, fuera. Ah, vale. <ríe> y así me fui en, en, en Erasmus y me gustó tanto que me quedé. <ríe> Y durante cinco años, por eso hablo español mejor que los demás idiomas y ya está tuve la suerte de trabajar en una empresa internacional IBM, así que seguí con el inglés, y el español y el francés y de hecho tenía unos managers holandeses holandeses y yo era team coordinator así que hacían las reuniones en flamenco <rire> ya que lo un poco pues ya está voilà voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo excusez pour les erreurs de langue pour certaines langues que j'ai oublié depuis bien des années euh, donc voilà euh, le flamand et l'allemand c'est vraiment les langues que j'ai apprises et complètement oubliées <rire> l'allemand j'aimerais bien le réveiller c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir dire. Je suis capable de parler allemand. J'aimerais bien aller à Berlin, visiter, etc. Pouvoir m'en sortir en allemand. Et ça, c'est un petit regret euh, que je n'ai pas continué. Mais voilà, c'est jamais trop tard pour commencer. Et dans mes rêves le plus fou, j'aimerais bien pouvoir parler aussi portugais, de, Bra de brésil, de brésil euh, italien. Et là, un peu plus fou, japonais et suédois. Voilà voilà <rire> Alors japonais, euh, j'avais commencé quand j'étais en Espagne. Euh, c'est assez simple entre guillemets de parler japonais. Il faut surtout rentrer dans leur culture et dans leur tête. C'est pas simple, mais on se comprend, c'est beaucoup plus simple que le chinois. Il y a une vingtaine de, de signes en fait. Et il après, ils n'ont pas de conjugaison. Ils ont un, un préfixe ou un suffixe, je ne sais plus, pour noter si c'est le passé ou le futur. Euh, ils ont un suffixe pour dire les formes de politesse, il n'y a pas de je, tu, là, non. Voilà, j'aimais bien, ils parlent en mots, en fait, en concepts, en images. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans leur culture. Et donc, pour moi, je pense que le japonais, il faut aller là-bas pour le parler, pour pouvoir comprendre justement cette culture. Et ça ça m'intéresserait énormément. Ce n'est pas prévu dans le futur, hein. peut-être dans une autre vie. On verra, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé Ensuite, le suédois, ben, j'aime bien la Suède, euh, j'aime bien... Euh, je sais pas... Bon. J'ai toujours été un peu attirée par les, les nordiques. Et euh, il paraît que le suédois est aussi assez simple, entre guillemets, à apprendre. Euh, parce que justement, ils ont peu de mots aussi. Ils parlent aussi beaucoup en images, un peu comme les amants, où ils rajoutent des suffixes, préfixes, machin, pour que ça forme une idée. Et, euh, mais voilà, j'aimerais bien l'apprendre aussi. On verra, pareil je, je vois le portugais et l'italien un peu plus simple à apprendre, parce que bah, le portugais, une fois qu'on parle espagnol, je peux, je peux lire du portugais, par exemple, je comprends, en je peux... Euh, comment dire, je ne peux pas le lire à voix haute, je peux le comprendre dans la tête. Euh, D'ailleurs, quand je travaillais à IBM, je, je, je répondais au courrier euh, portugais. Mais... C'est tout dans l'intonation et il y a quelques mots qui changent. C'est pour ça que je me dis que ce serait plus simple de l'apprendre. Et l'italien, ben, à partir du moment où tu parles espagnol et français, normalement l'italien devrait venir assez facilement. Surtout que j'ai ma meilleure amie qui vit à Florence et qui est italienne. D'ailleurs, elle commence à mettre de plus en plus de mots italiens dans son espagnol. <rire> ah, vamos a casa! A la casa! Ah, si! <rire> Yo parlo italiano! Ah, vale! Bah, <rire> Donc voilà, euh, voilà. j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle langue vous, vous parlez là en dessous. Comment vous l'avez apprise Je suis curieuse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao